Nous avons le plaisir de vous convier au premier culte des femmes de l'Église de Sinamari. Nous vous donnons rendez-vous le samedi 22 avril à partir de 15h en présentiel à l'Église de Sinamari. Ne vous laissez pas raconter ce moment. Nous vous attendons nombreuses et surtout, invitez d'autres femmes autour de vous. Famille c'est Guyane, Nous vous informons que nous aurons une cérémonie de baptême le samedi 29 avril à 10h à Cripcoco village Nous invitons toutes les personnes qui souhaitent officialiser leur engagement avec Christ et à prêter allégeance publiquement au Roi des Rois à s'inscrire au point Campus Info situé à l'extérieur sous le chapiteau après les cultes. A noter que les personnes désireuses de se faire baptiser doivent avoir réalisé au moins la formation 001 Bienvenue dans le Royaume. Et voilà, c'est tout pour cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine. Que Dieu vous bénisse.